La mise à jour de Warframe a incorporé de nouvelles choses, notamment les Liches. Ce sont des ennemis qui, une fois tués, donnent leurs armes. Et elles donnent des armes cuvas. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment avoir une Lich et comment obtenir leurs armes. Donc, c'est parti! Pour être sous l'influence d'une Lich, il faudra tuer une arme qui a une chose, de spawn dans des missions Greener de niveau 20. Une fois qu'on a tué la larve, une niche vous prendra pour cible et vous pourrez avoir ses stats ainsi que son arme. Chaque arme ont des stats bonus qui augmentent à chaque fois que vous tuez des liches. La limite est de 60%. La stats bonus n'est pas choisie de manière aléatoire mais c'est par rapport à votre warframe. En effet, la warframe que vous choisissez pour tuer la larve définit le type de bonus qu'aura la liche sur son arme. Par exemple, si vous avez tué la liche avec Necrose, vous aurez la stat Poison. Ou si vous tuez la liche avec Hache, vous aurez la stat Radiation. Cette arme est récupérable une fois la liche tuée. Pour tuer la Lich, il faudra vous équiper de la parason, avec trois mots équipés dans un ordre précis afin de la tuer quand on vous serez en face d'elle. Pour connaître les mots, il va falloir tuer des cerfs qui seront sur le territoire de la Lich ou des liches de vos alliés. Car oui, une fois que vous aurez tué une larve, elle prendra la possession d'une planète au hasard, marquée en rouge, et en faisant ses missions, vous pourrez faire apparaître ces cerfs, ou faire apparaître la Lich elle-même. Plus vous tuez des cerfs dans son territoire, c'est-à-dire le territoire de votre Lich, plus ça augmentera sa barre de colère, qui augmentera sa chance d'apparition dans des missions de son territoire. Bref, comme j'ai dit, chaque cerf tué augmente la barre de déchiffrement d'un mot, appelé murmure Requiem, mais cela ne donnera pas l'ordre du mot à mettre dans le parason. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer de mettre une combinaison aléatoire de mots pour essayer de tuer la niche directement. L'ensemble de ces mots donneront le mot de passe de la liche. Mais qu'est-ce que c'est concrètement qu'un mot de passe Un mot de passe est un ensemble de modes dénommés mots, obtenables dans la nouvelle relique dénommée Requiem, qui près de 100% dans les déjus de Cuva, 50% dans les 6 fois un Cuva, et un faible pourcentage sur les serres. Chaque mot possède jusqu'à 3 utilisations et sont consommés uniquement quand la liste est tuée, ce qui est plutôt pas mal. Mais si c'est la liste qui vous tue, elle va gagner en niveau et elle peut atteindre maximum le niveau 5 et elle prendra possession d'un autre territoire choisi aléatoirement dans la carte. Ce qui est pas plus mal en fait, car ça vous permettra de faire des missions rapides telles que des exterminations, des captures, des sauvetages, etc. pour la rocher. Mais si toutes les missions de son territoire ont été faites et que vous n'avez pas rencontré la Liche, et bien dans ce cas-là, une nouvelle planète s'ajoutera à son territoire. Une fois que vous aurez trouvé le bon mot de passe et que vous aurez affronté la Liche, vous avez deux choix. Soit vous choisissez de la tuer, soit vous choisissez de la convertir. Si vous décidez de la tuer, vous gagnerez son arme, que vous pourrez formater et catalyser. Ce qui est intéressant, c'est que si la stat bonus de l'arme n'est pas intéressante, vous pourrez toujours l'améliorer si vous rencontrez une nouvelle liche avec la même arme et avec un meilleur bonus. Il suffira alors de tuer la liche et de fusionner son arme avec la vôtre pour l'améliorer. Et si vous la convertissez, eh bien elle aura une légère chance d'apparaître pour vous aider dans vos missions. Et autant dire que c'est pas très utile. Mais il y a quand même un intérêt, c'est que si vous décidez de les convertir, vous pouvez les étranger dans la nouvelle stade du dojo contre des platines ou bah ce que vous voulez. Et quand vous avez acheté une liche, elle vous prendra pour cible et il faudra la farmer comme si vous avez tué la larme. Peu importe le choix que vous ferez, elle vous rendra tous les items qu'elle vous a volés. Car oui, à chaque fois que vous faites une mission sur son territoire, elle volera une partie de votre butin. Voilà voilà, en espérant que ça vous aidera. La puce.